Hey, what's up j'en j'espère que vous êtes tous je vous une vidéo personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui amis une vidéo très très très spéciale parce que nous allons faire quelque chose d'extraordinaire non pas du tout mais bon juste avant que la vidéo commence je voulais vous présenter un petit truc qui va sortir bientôt une cité des sables présentée par pvp warcraft qui sort le 6 juillet à 16h et qui va durer jusqu'au 12 juillet. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi une cité des Sables, mes amis, c'est une cité des Sables. c'est un événement qui a été créé par la co team, donc je crois que c'était Zelvax, Sifano, Frigel et tous ces mecs-là. Ils ont décidé de créer un événement où ce que le but, c'est de celui qui récupère le plus d'émeraudes durant la semaine, il remporte le titre de champion de la cité des Sables. Par exemple, sur ce serveurs-ci, les récompenses est 250 euros en cash prize. donc ça peut être des points boutiques, de l'argent Paypal, tout ça, dépendamment de vos positionnements dans le classement. Mais vous, vous, allez pouvoir gagner de l'argent, les amis, 250 euros à gagner. Donc, voilà, je suis payé pour faire cette promotion, mais en même temps, il vous en redonne un petit peu dans ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite, petite annonce en début de vidéo. Donc, un gros, merci à vous, PVP Warcraft. Et si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, tous les liens sont dans la description. Donc, fini la petite pause euh, euh, sponsor. Maintenant, passons à la vidéo. Ah, les amis, vous le savez, ça fait bientôt un an que je fais du Skyblock sur la Pixel. Ça fait exactement... 360 jours, non, je parle, je sais pas exactement le nombre de jours exactement, mais dans le 17 juillet, ça va faire un an qu'on fait des vidéos sur le Skyblock. Et je me suis dit, les amis, pour fêter ça, je pourrais bien faire un énorme giveaway sur mon Discord Skyblock. Sauf que... J'ai rencontré un problème Durant mes lives comme vous pouvez voir ici les amis J'ai fait un total de 316 dragons Avec une moyenne de 3 oeils placés à chaque fois Et j'ai perdu 263 millions de dollars Donc j'aurais bien voulu faire un giveaway de genre 100 millions, donner 100 millions à un abonné chanceux Le seul problème c'est que comme vous pouvez voir Je suis extrêmement euh, bas niveau de monnaie Comparativement à d'habitude Et là vous allez me dire Ouais mais tu as quand même 260 millions C'est quand même énorme Oui c'est énorme mais c'est pas énorme Avec les visites de vidéos que j'ai prévues J'ai des vidéos comme vous savez Les blaze pets, des craves de blaze pets des trucs comme ça, ou ce que ça coûte super cher? Et j'ai plein d'idées de vidéos et j'ai besoin de l'argent pour fonder ou plutôt faire ces vidéos là. Donc l'autre soir, j'étais en live comme je stream quasiment tous les lives, euh, tous les jours, pardon, euh, sur Twitch. Le lien est dans la description aussi, si vous voulez vous abonner. Euh, utilisez votre Twitch Prime aussi, ça 100% euh, la valeur du, tout, du truc ça vaut grave le tout coup. <rire> et donc l'autre soir, j'étais en live et j'ai proposé ça à mes abonnés euh, qui étaient sur le live. Elle est au Vior, on était une centaine à peu près. Et j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez ça qu'on fasse une. Euh, une, un live stream, ou plutôt une session de ramassage de dons. Donc de gros trucs comme les américains font font, Akinsoft et, et tout. Bon je sais il est pas américain, il est québécois, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc il euh, y a AgroMC, à Akinsoft et tout, genre en gros qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils font un stream où tous leurs abonnés leur donnent par exemple des, euh, des donations et eux tout ce qu'ils font, Akinsoft, euh, je sais pas comment ça s'écrit, eux ils mettent leur pseudo par exemple sur, on peut pas le visiter, ils mettent leur pseudo sur un panneau euh, dans leur base ou un truc nul sur le bar des murs ou quoi. Et je me suis dit... On pourrait faire la même chose, mais à la place de garder toute la thune pour nous, les amis, on pourrait faire un énorme giveaway. Donc, je me suis dit, chaque 100 millions qu'on aura, on fera un gagnant. Donc, si on a 100, 000, 100 millions, on fera un gagnant, 200 millions, deux gagnants, 300 millions, trois gagnants. Et vous allez me dire, ouais, mykon, euh, s'il y a par exemple 300 millions, 25 lions, ne vous inquiétez pas, je vais rajouter de ma poche l'argent manquant pour rajouter un gagnant, donc moi aussi je vais participer les amis par exemple, il manque 60 millions, je vais payer les 60 millions qui restent pour avoir un gagnant en plus ne vous inquiétez pas et vous allez me dire, ouais mais un con, ça sert à rien on a plus d'eau ou quoi, on... voilà quoi ne vous inquiétez pas les amis, vous savez on avait un musée avant et le musée est transformé pour vous les amis donc ici on a la personne qui refait le plus de dons, la, la, le plus gros don la deuxième personne, la troisième personne qui auront une place spéciale sur l'île, on fera un bâtiment dédié à eux ou quelque chose en spécial avec eux, mais sinon vos donations peuvent être déjà prises, donc il y a déjà qui a fait une petite donation, Escory, Xcal et Xenox qui ont déjà fait des donations. Toutes vos donations vont être dans le musée et avec le gros total de tout, donc on va tout, tout, tout, tout, tout, tout vendre, on va essayer d'avoir le plus de monnaie possible. Et on va pas donner les items vraiment les amis, on va vraiment tout vendre, tout en chair, on va tout faire euh, essayer de, de vendre et on va essayer d'avoir le plus de monnaie possible. Tais-toi sinon je te tue on va essayer d'avoir le plus de monnaie possible pour pouvoir faire le plus de gagnants possible. Donc, si on a 100 millions, si on a 1 billion, ben, ça sera 10 gagnants de 100 millions. Et puis, en espérant que ça vous fasse plaisir. Donc, comment ça va fonctionner, les amis? Ça peut aller de 1 donation de 100 000. Donc, ça prend une donation de 100 000 au moins pour avoir un panneau ici. Parce que sinon, ben, ça va, le, le, le musée va s'enplir trop rapidement. Et vous pouvez donner de, de vraiment n'importe quoi, les amis. Ça peut être un bloc de redstone à, euh, par exemple, je dis vous donne une bêtise, mais ça peut être un bloc de redstone à un détalissement qui vaut cher. Ça peut vraiment être n'importe quoi, les amis. Pour que vous puissiez participer à cette euh, aventure ou cette vidéo. On peut dire ça ici. Donc voilà. Sur ce, je vous reprends deux petites secondes. Bon, j'ai été tué mes chiens, désolé, il me dérangeait. Donc, je disais, vous pouvez faire une participation à la vidéo, vous juste contribuer au giveaway, les amis, avec une donation de 100 000. Ça peut être un super compacteur, comme un lava bucket, ça peut vraiment être n'importe quoi. Nous, on va essayer de récolter le plus de monnaie possible, on va essayer de garder le plus d'items possible pour pouvoir faire un gros, gros, gros lot de... de monnaie et pouvoir le donner à plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas intéressé, les amis, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour le giveaway en question, les amis, ça va se dérouler sur mon Discord privé. Vous allez devoir être minimum level 10 sur mon Discord, donc c'est pour ça que je vous annonce qui va quand même vachement en avance pour que vous puissiez avoir le temps de récolter quand même des niveaux et tout sur le discord si vous êtes nouveau sur le discord si comment récolter des niveaux sur le discord c'est tout simple faut juste participer aux conversations aider les autres joueurs et tout et vous gagnez des niveaux de discord en même temps donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui amis si euh, la vidéo vous a plu laissez un pouce bleu visitez notre île n'importe quand mais le gros gros gros des gros lives va avoir lieu euh, ce week-end donc le 27 euh, donc aujourd'hui pour vous à, à, entre euh, 16h et 20h je crois on va lancer un méga live on va accepter vos dons en live mais Sinon, vous pouvez quand même venir nous visiter sur l'île et nous donner vos, euh, vos items. À ah, moi, Nathan ou Volkin peu importe qui est connecté. De toute façon, on va les mettre dans les coffres et on va tout vendre quand ce sera le temps. Aussi, ce week-end, on va faire des dragons en live. Donc, on va faire 30 millions de dragons pour essayer d'avoir un petit peu de profit. Si on a des items supérieurs et tout, ça pourrait être sympa. On va peut-être les faire giveaway en live. Donc, si vous voulez participer à tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch. Sur ce, je vous embrasse. Merci d'avoir été là et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sinon, on se retrouve sur Twitch tous les soirs pour des lives. La bise